<rire> Coucou toi Fais un petit pop-up en début de vidéo Pour te dire que je repasse les vidéos en français Et si tu veux savoir pourquoi Reste jusqu'à la fin de la vidéo Elle est stupide <rire> Coucou les amis Salut tout Alors comme vous avez pu remarquer On a re-switché en français Euh... Je vais vous expliquer tout à l'heure quand on sera à l'intérieur, parce que là, il y a un peu trop de bruit. Donc oui, je disais, on a re-switché en français, parce que en fait, j'ai fait un sondage et je voulais savoir si vous préfériez que je parle en français avec des sous-titres français-anglais euh, français ou si l'inverse, je parle anglais avec des sous-titres français-anglais. Et il s'est avéré que vous étiez une grande majorité de français à préférer, décidément... Il s'est avéré que vous étiez une grande majorité de français à préférer que je parle en français. Donc nous, revoilà en français. Et du coup, pourquoi est-ce que j'ai fait ce sondage C'est parce que je me suis rendu compte dans les stats que plus personne ne regardait mes vidéos. Donc c'est que forcément, il y avait un problème quelque part. La morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de tester et de se tromper. Parce que ça fait partie du processus en fait. Et je regrette pas du tout d'avoir fait de l'anglais. Parce que du coup, j'ai vu que ça ne marchait pas. Et puis j'ai testé de toute façon vaut mieux tester et savoir que ça ne marche pas plutôt qu'avoir des regrets de ne pas l'avoir fait C'est des regrets ou des remords <rire> Des remords Des remords de top. ne pas l'avoir fait Au fait les gars comme vous avez pu le remarquer J'ai plus de cheveux Elle s'est coupée les cheveux mais pourquoi Parce que j'avais envie <rire> Ah c'est par là Oui c'est par là Donc oui qui m'a coupé ses cheveux ça fait partie aussi du gros changement de cette chaîne Ça impacte <rire> tout ah bah oui. <rire> Le changement des choses est complètement changé. Comme vous pouvez le voir, on est dehors. Et euh, en fait, c'est un week-end où il fait très très beau. Et c'est aussi, il me semble, le dernier week-end des cerisiers en fleurs à Poussane. Donc du coup, on voulait en profiter, aller voir un peu euh, les cerisiers en fleurs. Et on va vous montrer tout ça. On passe par Guangan. Donc du coup, euh, du coup bah, c'est une pierre de coup. On voit deux belles choses aujourd'hui. Moi moi et moi ah, <rire> Moi et les <rire> C'est parti En vrai, ça fait hyper longtemps qu'on n'est pas allé à Ganganli, même si on habite juste à côté. Mmh. C'est du trafic où tu et tu, tu, tu, tu te traînes Non et Attendez, je vais vous montrer. Okay. Des bouées traquées. As envie de faire ça Ouais. A vu, avis il fait encore non, un peu trop froid aujourd'hui. Banana bot. Mais non c'est les jeux <rire> Ah mais non mais c'est les jeux, c'est tu, <rire> tu montes et après tu... <rire> non moi je veux faire ça, attends. Banana. Banana. <rire> Kim elle veut faire ça, mais Kim... C'est lui là. Kim elle, pas elle pas tombe. Elle. Mais le paddle c'est fatiguant, faut se lever. T'as dit quoi <rire> Le <rire> paddle c'est fatiguant. Faut <rire> <On> se lever. <rire> <fait. rire> elle me fatigue. Et du coup oui, comme je disais, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à Gongali et euh, en fait, je sais plus ce que je voulais dire, vas-y c'est chiant, tu m'as coupé maintenant. C'est un peu triste, les cerisiers en fleurs ne sont plus très frais. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble et imaginez ça, beaucoup plus beau avec beaucoup plus de fleurs. Hey, I think you're cute. can I hit you up on Instagram cause you are the only thing I'm taking up. Il m'a attrapé son premier pétale. C'était très beau à voir. Intense. Mmh. Et je ne peux t'abandonne Il, Il atterrit dans ma poche voilà. C'est un signe C'est voilà. une bonne année, prospère Allez, on y va T'as honte de moi Un petit peu Mais regardez à quel point c'est beau Ça rend toujours moins bien Mais regardez à quel point c'est beau Mais c'est hyper difficile de se filmer dans cet endroit parce que quand on n'est pas le week-end il y a vachement de passages de voitures, de voitures garées. Oh, c'est trop beau La vidéo ça rend tellement oh pas justice regarde, regarde, une tempête de Kim c'est un vrai petit chien Mais c'est en bien, genre c'est un vrai labrador Ah bah non t'as commencé avant moi, moi je vais les ramasser par terre Regarde <rire> met... oh, La technique C'est pas du tout staged C'est mignon Regardez ma belle La belle fleur Qu'est-ce qu'on attend Je voulais montrer ma jolie fleur C'est trop pénible parce qu'il y a du potentiel Ici De paysage Mais alors faut vraiment que je me forme en photo et en pose. Je vais regarder la vidéo. C'est quoi C'est David ça Bref. Faut que vraiment que j'apprenne à poser et à prendre des photos. Parce que ça va pas du tout. J'arrête pas d'effacer toutes les photos que je prends. Et bref, la vidéo, Regardez-moi ce grand pot de fleurs. Vous croyez qu'on peut... Que mon aloe vera, il va rentrer dedans Moi, je ne pense pas. Pourquoi ça Et pour un plus grand encore. Mais je rigole même pas en plus, c'était vraiment un pot de fleurs. C'est un français qui a fait ça. C'est vraiment très grand. Juste à côté, j'ai fait tout petit. Mais c'est pas un bol, c'est un pot Et alors On peut mettre plein de céréales et de lait dedans. Je vais mettre plein d'aloe vera dedans. On continue sur la lancée, on se promène un peu. C'est très charmant the best way to start if I'm not careful my chest vous êtes imparable sur le dance floor ça veut dire quoi va avoir un petit <rire> copain directement regardez-moi croyez en son expérience violence, voilà. regardez dans 3 secondes il y a quelqu'un qui va venir nous parler oh, c'est <rire> Qu'est-ce que j'ai dit? Je tout rouge. On t'appelle je, je suis Rudolphe dans le métier. C'est es Je crois. Oh, toute ma vie, on pourrait pays même si je suis en Je vous emmène grimper Ça c'est notre espace de jeu. Z... De... Ça c'est notre, espèce de, ça, notre espèce de jeu où on vient au moins une fois par semaine, une à deux fois par semaine. C'est un peu bruyant parce qu'il y a du monde, ils viennent de changer les murs. Et euh, je vais vous montrer un peu comment on grimpe. Bon, vous devez certainement connaître. Mais euh, c'est vachement ludique, amusant et ça permet de se défouler de Depuis ce matin, elle arrête pas de chanter cette chanson, c'est insupportable. Ouais, on a fini de grimper, j'ai pas réussi grand chose, mais en même temps, c'est normal. Ça faisait plus de deux semaines qu'on n'avait pas grimpé, et en fait, l'escalade, enfin nous surtout, on perd beaucoup nos muscles très vite. Donc, du coup, euh, bah les débutants, on a encore. Oh, non, les débutants, ça va. Ouais. Mais c'est genre si on doit passer au niveau intermédiaire, ça recommence à devenir un peu difficile. C'est un peu frustrant. Mais bon, c'est pas grave. On est là pour s'amuser. Là maintenant, on va aller manger. On passe un peu à Daiso, mais je vais arrêter de vous filmer ça parce que je vous filme tout le temps Daiso. <rire> mais c'est vrai. C'est vrai. En vrai, on n'y va pas tant que ça, à Daiso. À chaque fois qu'on y va, bah, je filme un vlog. T'énerve pas, tout va bien se passer. On va à Daiso parce que je vais acheter des des pots de fleurs et du terreau et tout parce que j'ai des plantes à rempoter. Rempoter des mandragores. On va rempoter des mandragores. Et du coup, je vais vous montrer tout ça cet après-midi. Euh, C'est par où déjà là. Ah. You're Ça fait longtemps aussi à elle, elle habite plus là. Lou revient. C'est un peu le retour des vlogs où on fait n'importe quoi, non Ouais, je pense que l'anglais bloquait beaucoup. Essaye de cacher les plaques d'immatriculation avec ta tête. Oh, ah trop tôt. Oh, ça fait trois jours qu'on marche. Au Au moins trois jours. Le masque me, me donne le nez rouge d'un clown. Oui, je me bien, lui. Il est mignon, les dents Mignon, littéralement, ou mignon Pas parce qu'il veut te foncer dedans Oui, il est mignon parce qu'il veut te foncer dedans. <rire> Et quoi tu t'énerves, tu... <rire> le tu... Oh, il est mignon, lui <rire> !» Je voulais te parler du changement aujourd'hui, car c'est un sujet qui me touche beaucoup en ce moment. Le changement ça fait peur, mais c'est aussi tellement nécessaire pour avancer. Tu évolues constamment, tout au long de ta vie. Tu testes des choses, tu te trompes, tu rectifies, et c'est tout à fait normal. Pour être honnête avec toi, j'avais super peur de changer à nouveau d'avis. De repasser les vidéos en français. De changer de design de mes comptes Instagram. De changer d'avis quant à mon business aussi. En changeant souvent d'avis ces deux dernières années, j'avais très peur du regard des autres. J'avais peur de passer pour une fille qui ne savait pas ce qu'elle voulait. Mais tu sais quoi C'était aussi vrai je ne savais pas ce que je voulais. Si tu ne tentes pas, que tu ne changes pas d'avis 36 000 fois, comment vas tu savoir ce qui marche Ce qui ne marche pas. Ce que tu aimes et ce que tu aimes moins. S'imaginer une vie, ça ne suffit plus. Il faut tester, se tromper, s'amuser dans le processus et arrêter de se prendre la tête. Donc oui, aujourd'hui, pour avoir une vie à mon image, un métier à mon image et une chaîne YouTube à mon image, j'ai décidé de changer encore et de tester. Donc si toi aussi, tu as un projet en tête, n'hésite plus, passe à l'action et change d'avis 36 000 fois. Trouve ce qui te plaît. C'est encore mieux si on est accompagné, alors faisons-le ensemble. Dis-moi en commentaire, quel est ton projet de rêve Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine, la semaine prochaine. Bye Moi, je plante mon petit basilic qui va être tout mignon et on va pouvoir faire des salades <rire> Got this. Something about the sound of you is stuck in my head